On est à l'école Sainte-Thérèse sur le territoire de la Sarthe et au Mont. Une école de quatre classes, de la petite section CM2. On a fait un projet cirque l'année dernière et cette année, effectivement, on était plutôt parti sur l'art. Et donc Fabienne m'a présenté ce projet, donc, je l'ai tout de suite validé puisqu'il était pour nous dans la transversalité de la production d'écrits, travailler avec son corps, découvrir notre territoire, c'était complet. Alors le projet Empreinte du territoire, c'est un projet qui a de multiples objectifs, qui est en plusieurs phases, mais qui a l'objectif principal de faire rayonner le territoire et ses talents auprès des enfants, mais aussi auprès de tout leur entourage. On est parti de la présentation d'une pièce d'art en leur montrant une main qui est montée sur pied, une main en bronze, réalisée par trois métiers d'art, le moulage, la ferronnerie et la fonderie. Et à partir de cette pièce, nous avons expliqué les métiers d'art et la surprise, c'était de deviner à qui appartient cette main présentée et c'est là où nous en sommes arrivés avec plein d'indices à l'identification de Bruno Vandestick. Ravi de vous retrouver sur télé.com ravi de vous accueillir. Alors pourquoi Bruno Vandestick Eh bien parce que vraiment pour nous c'est un talent du territoire, c'était vraiment important que son profil colle à la dynamique globale du projet. Impeccable on l'a regardé tous ensemble. Ce qui hein. est bien aussi, c'est quand tu retrouves en fait ta propre main. Ça, c'est quand on a mis la main, c'est qu'est-ce qu'on a mis à l'intérieur. Après, quand ça sèche, ça devient bleu. L'objectif, c'est pour marquer euh, bah, son empreinte sur le territoire. Découvrir sa main, on a des réactions incroyables quand les enfants démoulent et qu'ils voient leurs mains. Et même dans les comportements qui habituellement sont plutôt introvertis, on arrive à faire jaillir de belles émotions et c'est ça notre objectif.